Plus rien en visuel satellite. La tempête qui se lève entraîne de nombreuses interférences. Plus de traces ici non plus. Le sol est gelé, illisible. Euh... Et s'il avait succombé à sa blessure C'est une possibilité que nous avons aussi envisagée. Cela expliquerait la disparition de sa signature thermique. Oui, mais cela n'explique pas la disparition de son corps. Affirmatif. Vous avez ordre de ne m'acquitter les lieux tant que sa mort n'est pas confirmée. Reçu. Over and out. Thank you.